Nombre caché dans le grand carré. 8. Nombre isolé et nu. Nombre caché et unique dans la ligne. 8. Nombre caché dans le grand carré. 4.